Bonjour les amis, si vous êtes débutant, probablement que vous voulez démarrer en bourse avec un capital pas trop élevé et euh, comme la plupart des gens vous allez probablement démarrer avec un capital de 1000 à 5000 euros. Euh, bien sûr euh, c'est prudent de commencer comme cela, vous pouvez aussi commencer d'abord avec un compte de démonstration donc euh, avec de l'argent virtuel mais psychologiquement ce ne sera pas, ce sera pas pareil. Donc si vous commencez avec un compte de 1 ou de 2 000, 3 000, 5 000 euros maximum, euh, bien sûr, vous serez tenté de prendre plus de risques que si vous tradez avec un compte de 100 000 euros. Donc c'est sûr que les pertes que vous pouvez faire, euh, même si vous euh, perdez la totalité de votre capital avec 1 000 euros ou 5 000 euros, ça n'aura pas les mêmes conséquences que si vous perdez 100 000 euros, à moins que vous soyez déjà très riche. Donc, euh, il faut comprendre que le risque que vous allez prendre euh, lorsque vous débutez en trading, lorsque vous débutez en bourse, ne sera pas le même en fonction du capital que vous possédez. Donc, on conseille en général de prendre 1 à 2% de risque euh, lorsqu'on ouvre des trades, mais bien sûr lorsque vous tradez sur un petit capital, bon, vous pouvez prendre un peu plus de risques pour arriver à avoir également des gains plus importants. Donc ne vous fixez pas sur euh, le fait qu'on doit prendre un risque de 1 ou 2% maximum, euh, il faut savoir que ça va dépendre bien sûr de votre capital et que si vous voulez vraiment gagner un peu d'argent, des choses significatives, donc des sommes significatives, eh bien il faudra que vous preniez un peu plus de risques sur un petit compte de trading. Donc vous pouvez arriver à avoir des gains également proportionnels en fonction des résultats que vous pouvez avoir quotidiennement disons que sans risquer d'éclater votre, votre compte et eh bien euh, vous pouvez arriver à avoir 3%, 5% par jour sur un petit compte de trading ce qu'en général bon, vous n'obtiendrez pas sur un, un compte de 100 000 ou, ou même plus parce que vous n'allez pas prendre le même risque. Donc bien sûr vous allez voir que si vous prenez euh, des toutes petites positions sur un compte de 1000 euros eh bien, vous n'allez pas gagner euh, énormément. Donc, il faut jouer avec ça, il faut voir quel risque vous êtes prêt à prendre. Et sur un compte de 1000 à 5000 euros, donc vous prendrez un risque plus important que sur un compte euh, euh, d'une somme plus élevée également, mais vous verrez également que là, vous pouvez arriver à des gains qui vous donneront une certaine satisfaction. Parce que si vous gagnez 2-3 euros euh, par jour, euh, en prenant vraiment euh, très peu de risques, ben vous n'aurez peut-être pas la, la satisfaction que vous attendez de, de faire du trading, donc euh, d'apprendre à progresser de cette manière-là. Par contre, il ne faut pas non plus euh, prendre de trop gros risques si vous augmentez votre capital. Bon, J'ai un, un client, un monsieur d'un certain âge, qui m'a appelé il y a quelques jours en me disant qu'il avait perdu 450 000 euros parce qu'il prenait beaucoup de risques et malheureusement il n'avait pas mis de, de stop-loss. Donc c'est sûr que même si vous avez des, des, des sommes importantes à jouer, bon, si vous prenez plus de risques, vous allez gagner plus, mais vous risquez de perdre aussi. Donc le principal est d'avoir avant tout une bonne maîtrise euh, d'une méthode de trading, donc euh, d'une méthode pour gagner en bourse. Alors vous pouvez bien sûr essayer d'apprendre par vous-même, et c'est ce que la majorité des gens font, mais la majorité perd de l'argent. Si vous regardez les statistiques, il y a à peu près 90%, donc 90% des débutants en trading qui perdent de l'argent en bourse. Et malheureusement, la raison principale, c'est qu'ils n'ont pas suivi de formation. Donc vous pouvez gagner beaucoup en bourse, mais moi je vous conseille quand même de suivre des formations parce que sans formation vous risquez de mettre beaucoup de temps et de perdre beaucoup d'argent avant d'arriver à une méthode efficace qui vous permettra de gagner de l'argent sur le long terme et de gagner régulièrement. Donc il y a des traders qui, qui sont arrivés à des bons résultats mais qui ont mis des années à y arriver parce qu'ils n'ont pas voulu lire des livres, ils n'ont pas voulu suivre des formations et je peux, vous devez considérer quand même des formations au trading, des formations à la bourse comme un investissement. Donc euh, si vous faites des études, ben c'est un investissement aussi en temps et parfois en argent également euh, pour apprendre et pour après euh, en faire votre métier. Mais en bourse c'est exactement la même chose, donc vous devez considérer des formations comme euh, un investissement sur votre avenir en bourse et bon moi j'ai acheté beaucoup de formations depuis que j'ai commencé et ça m'a permis bien sûr de progresser. Alors il y a des techniques que j'aime et d'autres que je n'aime pas bien sûr, ce sera pareil pour vous mais n'hésitez pas à acheter plusieurs formations de manière à faire le tri, à voir les formations, euh, donc les techniques qui, qui, que vous aimez, que vous appréciez et en voir d'autres que vous appréciez moins. Donc euh, il y a des qualités différentes également dans, dans les formations, mais disons que avec le, avec le nombre de formations que vous allez suivre, vous allez pouvoir comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et euh, à ce moment-là vous arriverez euh, bien un jour à arriver à de bons résultats. Le tout est d'essayer de, donc euh, d'être persévérant et de trouver la méthode euh, qui pour vous convient sans prendre trop de risques, mais ne vous imaginez pas que vous allez gagner votre salaire le mois prochain parce que vous ouvrez un compte de trading maintenant, surtout sans formation. Donc voyez bien ça, petit capital, risque plus important, mais bien sûr c'est dommage de prendre des risques même avec un petit capital, c'est dommage de perdre 1000 ou 5000 euros si vous n'avez pas d'abord acquis une formation pour une méthode de gain efficace. Voilà, j'espère que vous appréciez ma vidéo, mettez un pouce vers le haut, n'hésitez pas à mettre des commentaires, dites-moi ce que vous avez suivi comme formation, si vous vous êtes lancé déjà, si vous envisagez de vous lancer, si oui avec quel capital, euh, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il vaut mieux suivre des formations avant de se lancer ou bien si vous avez l'intention de vous lancer sans suivre de formation. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très prochainement. À bientôt. Au revoir.